Que j'ai simplement décidé de faire, c'est de, de faire connaître cet outil-là à un groupe de femmes que j'ai rencontrées qui ne connaissaient pas cet outil-là et qui sont en plus hyper actives politiquement entre autres, humainement dans leur pays. Elles ont tout de suite senti qu'est-ce qu'elles pouvaient faire, l'énorme potentialité de, de l'outil et tout ce qu'elles pourraient en faire. Avec mes collègues, parce qu'on va être plusieurs, on va être trois formatrices aller là-bas. On va simplement passer une semaine ensemble à travailler sur les techniques de mise en place de ces nets, qu'elles soient le plus lisibles, que comment qu on se place et minimum un peu de base. Et puis le principe du changement, transformation. Qu'est-ce que c'est de, de, de laisser la parole à un public sans le manipuler, l'amener à penser, mais en même temps pas lui donner la pensée toute moulinée euh, sur cette dimension-là d'interaction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 un langage, C'est un langage qui, qui va pour toucher, pour, pour aller dans le ressenti. C'est d'abord se changer soi, se changer soi pour pouvoir transformer euh, ben, l'autre, nous, euh, ce, ce monde dans lequel on vit, s'il y a besoin de le transformer. Si moi je ne bouge pas autour de moi, ça ne bougera pas. C'est un outil que tout, tout le monde peut entendre c'est un outil qui, qui, qui est populaire dans le sens large. Il y a toujours moyen de, de, de regarder par une autre lorgnette ou par plusieurs lorgnettes ou, ou d'ouvrir euh, ses antennes parce que, parce que ça peut changer, que tout le monde peut, peut changer pour se transformer, pour, pour être autre et, et transformer. Ouais, c'est vraiment une histoire de changer le monde. Quoi. Ah ouais. Et je pense que le, le, le moment qui va se vivre là, il, il va valoir vraiment le coup. Quoi. C'est vraiment l'idée d'être dans un espace de non-jugement, d'expression de non-jugement. C'est une nourriture de vie sur, sur la manière de regarder les choses et d'ouvrir moi, mon, moi, mon regard sur, la, sur, en gardant qu'il que, y a toujours possibilité de changer, il y a toujours possibilité que ça se transforme. J'ai relancé par mail, par téléphone, ne comprenait pas trop finalement pourquoi, comment elle pouvait se positionner. Et puis elle, mais elle était toujours enthousiaste. Et finalement, force d'en parler euh, à elle, à d'autres ici et, et à d'autres encore, on m'a indiqué, quelqu'un dit, mais tu sais, je connais une femme qui a mis au point une association, qui est une association de femmes pour, qui aide les projets pour les femmes en Méditerranée, donc hyper spécifique, qui était complètement... Dans, dans, dans mon projet d'aller là-bas et j'ai ah bon? euh, j'ai contacté cette association et c'est vraiment, là encore une fois ça a été hyper simple, il y avait un dossier, il fallait compléter les pages, c'était très clair et j'étais complètement dans, dans mon projet et j'ai fait ça par mail, j'ai même jamais encore à ce jour rencontré les, les, les responsables de cette association, j'ai eu un retour comme quoi il y avait une aide à, à, à, ce que, à la faisabilité de ce projet. C'est d'y aller, d'y croire, d'y accrocher, d'accepter les moments où ça freine, où ça se fait pas, d'y revenir, d'être dans, dans la souplesse, pas perdre son objectif, mais savoir le contourner, d'y revenir.